Moi je viens de Narbonne, ici le nord c'est Carcassonne, ici c'est l'art de boire une bouteille dans un bon bain de soleil, oh oh oh, ici la culture c'est le rugby, c'est ça notre hobby, c'est ça notre religion, ouais c'est ça notre vocation. C'est ça qui est bon dans notre belle agglomération Allez, moi je viens de Narbonne Ici le nord c'est Carcassonne Ici c'est l'art de boire une bouteille dans un bon bain de soleil Ne me dis pas que tu viens de Strasbourg Je ne sais même pas où c'est <rire> C'est pas que je ne t'aime pas C'est juste que t'es pas de chez moi un jour je suis parti très très loin d'ici, c'était à Perpignan Je ne comprenais rien de ce que disaient les gens, ils me parlaient tous en catalan Allez, moi je viens de Narbonne, ici le nord c'est Carcassonne Ici c'est l'art de boire une bouteille dans un bon bain de soleil Les autres endroits ne m'intéressent pas, je n'y vois pas d'intérêt